Salut la fraîche aujourd'hui nous allons parler du lead jammer. Lors de leur premier passage, les jammeuses ne gagnent pas de points. Ce passage, appelé initial pass ou passage initial en français, sert à déterminer le lead jammer. Il ne peut y avoir qu'un seul lead jammer par jam. Le lead jammer est le seul patineur à avoir le droit de mettre fin au jam avant la fin des deux minutes. Il lui suffit de poser les mains sur ses hanches de façon répétée pour notifier à l'arbitre son souhait de mettre fin au jam. Pour obtenir ce statut, le jammer doit être le premier à dépasser légalement les bloqueurs adverses debout dans les limites de la piste. Si aucune jammeuse n'est éligible, le jam n'aura pas de lead jammer. Si les deux jammeuses répondent simultanément aux critères pour obtenir le lead, c'est celle le plus en avant qui obtiendra le statut. Si la première jammeuse à compléter son passage initial n'est pas éligible au statut de lead jammer, la jammeuse adverse peut le devenir si elle complète son passage initial en respectant les critères. Si le leadjammer effectue un passage des étoiles, le statut de leadjammer est perdu. Maintenant que vous savez ce qu'est un leadjammer, il ne vous reste plus qu'à chausser vos patins, foncer sur la piste, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.